Tout le monde peut aller sur Instagram, vous avez des marques B2C, des grands groupes B2C qui vont travailler très en amont leur communication et leur implication par exemple sociétale, qui vont travailler leur marque en employeur. Comme des marques plus de divertissement, B2C, qui vont travailler leur communauté de marques, qui vont travailler et collaborer avec des influenceurs. On voit également une catégorie de, de, de marques qui se sont quasiment construites sur les réseaux sociaux et qui ont su créer des communautés de marques et faire de la vente directement sur Instagram. J'ai travaillé récemment pour une entreprise. Euh, euh, en B2B dans le secteur euh, du bâtiment et j'ai fait des, euh, des recherches sur ce qui existait dans le bâtiment et il y a plein de choses euh, à, à faire. Euh, même si je vends des, des tuyaux sur, euh, sur Instagram. Déjà, montrer comment on, on utilise euh, ces, ces tuyaux et montrer comment euh, sa communauté euh, utilise euh, vos, vos tuyaux, euh, comment euh, ils vont les détourner. Vous pouvez avoir des choses très sérieuses, mais des choses aussi euh, et également très, très décalées. Instagram va, va développer plutôt un côté euh, esthétique c'est pour ça que les marques, de, par exemple, de, de cosmétiques, de luxe, de design, se sont beaucoup développées et ont pris beaucoup de place, je pense, sur, sur Instagram. Sur TikTok, on est plutôt sur de l'humour, sur de la performance, de la mise en avant des, des personnes qu'une esthétisation de notre vie quotidienne. Il y a de la dérive, il y a du trash, il y a du bon et du moins bon. Euh, oui, il y a des choses qui flattent pas forcément, euh, la grandeur humaine et la création, euh, mais euh, voilà, il y a également de, de l'excellent euh, euh, et de, de très belles choses et des, des choses très intéressantes euh, à faire. Des influenceurs réellement qui sont euh, bourrés de, de talents, euh, qui vont euh, vous inspirer, qui vont avoir une énergie euh, créative. Euh, sur, euh, sur Instagram et euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux peut-être que euh, les, euh, les dérives des, de certaines superstars qu'on a plutôt tendance à, à mettre en avant euh, dans, les, euh, dans les médias. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à être positif et à regarder ce qui se fait de bien, ce qui permet, je sais pas, de s'investir, que ce soit dans de l'écologie, dans des choses créatives, dans des valeurs, ce qui existe beaucoup sur Instagram. Et voilà, entre guillemets, ce n'est pas que les cartes de la photo est clairement encore majoritaire sur, euh, sur Instagram, euh, la vidéo euh, elle vient juste après, mais euh, la vidéo va vous permettre bah, de faire passer quand même plus de messages qu'une une simple photo, euh, d'avoir un engagement également supérieur et de développer... Voilà, tout simplement votre, votre storytelling. Vous allez pouvoir raconter quelque chose quand même de différent et de plus profond, de plus engageant avec une vidéo qu'avec une simple photo. Ce côté de soi-même qui peut être sublimé et mis en valeur à populariser notamment les, les contenus euh, beauté et euh, autour des marques de, de, de cosmétiques. Mais ce n'est pas que ça. C'est réellement une, une capacité aujourd'hui à engager euh, des communautés. Euh, les marques également euh, ont pu travailler avec des, des influenceurs et euh, les influenceurs ont également engagé euh, le grand public qui permet de produire de, de l'UGC. Et il y a toute une dynamique autour d'une communauté de derrière qui peut s'installer euh, sur euh, sur instagram avec euh, des reposts avec le système des, euh, des hashtags euh, et ainsi de suite donc réellement instagram aujourd'hui est une plateforme euh, pour euh, distribuer euh, ses contenus euh, toucher sa communauté mais également euh, développer tout le Earn Media derrière euh, avec un phénomène de boule de neige où on va travailler avec des influenceurs qui eux-mêmes vont engager euh, une communauté et euh, tout se répond euh, la marque, les influenceurs et les consommateurs. Voilà, je dirais qu'on est une marque quand même sur Instagram, il faut euh, essayer de tenir une, une certaine qualité. Voilà, on n'est pas à faire du vlog live juste avec un smartphone. Il faut quand même essayer de penser son contenu en amont, ce qu'on a à dire, qu'est-ce qui va intéresser ces consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur ma marque, mes produits, mais également comment je peux leur être utile et pas faire uniquement du contenu nombriliste sur sa marque, mais se poser réellement et avoir cette position. Ben voilà, comment je peux être utile auprès de, de mes consommateurs. Mais ça peut être également pour les inspirer ou également pour simplement les, les, les divertir. Instagram a déjà copié Snapchat, notamment les, les stories. Oui, Instagram a tout intérêt à contrer TikTok sur les, les vidéos très courtes d'une minute, sur un autre style, un autre traitement. TikTok, c'est une autre forme de consultation des vidéos et c'est un danger bien sûr pour, pour Instagram et les deux plateformes sont largement concurrente.